Clap de fin, clap de fin pour Laurent Ruquier. On n'est pas couché, la grand messe du samedi soir. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, oh, oui. les Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. <rire> Pas la pierre, il a niqué Vous hein, ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Clap de fin, clap de fin pour Laurent Ruquier, on n'est pas couché, la grand messe du samedi soir, euh, dernier épisodes euh, à l'antenne. Je ne pensais pas m'exprimer sur le sujet, cela paraissait euh, sortir vraiment de mon cercle même élargi. Moi je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ingénieur et sociologue et depuis plus De 15 ans, je vous entretiens depuis 14 ans, pardon, je vous entretiens des mécaniques relationnelles qui régissent les hommes et les femmes. De temps en temps, on s'éloigne du centre du cercle, on va aux confins de la politique, on va aux confins du sociétal, on va aux confins du médiatique. Je ne pensais pas m'intéresser de près au cercle de Laurent Ruquier, <rire> euh, humour vaseux quand tu nous tiens, mais. J'ai changé d'avis parce que j'ai entendu mon copain Pierre-Yves en, en parler. Voilà. Pierre-Yves Rougeron, Cercle Aristote, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, c'est le moment d'y penser. Euh, il organise un certain nombre de conférences de réinformation politique en France sur le thème du souverainisme. Et euh, c'est bien nécessaire en ce moment, le contenu est de qualité, voilà, petite publicité gratuite et désintéressée. Euh, J'en fais souvent pour les autres, on n'en fait pas aussi souvent pour moi, mais c'est le tragique de, de la vie. Euh, alors, Pierre Yves euh, expliquait récemment, interrogé via Skype dans le contexte du confinement, il nous donnait sa, sa, sa version, entre guillemets, sa hiérarchie des causalités euh, qui amène au départ de, de Ruquier. Et alors, je vais m'abstenir du, du défaut euh, que je prête souvent aux autres qui est de simplifier ou de mal résumer ma pensée. J'aime pas quand on me... Quand on, me, quand on résume un de mes contenus en le simplifiant ou en le, ou en le déformant. Donc je vais m'abstenir de simplifier et déformer la pensée de Pierre-Yves. Je linkerai simplement son, sa vidéo en question dans la mienne. si pour ceux qui voudront la voir en intégralité. En, en ultra résumé et pardonnez-moi par avance, peut-être de, de le décaler légèrement ou de, le, de mal l'exprimer, le, le, euh, en gros, sa théorie, c'était que euh, le pouvoir avait besoin d'un pseudo contre-pouvoir organisé et que euh, Ruquier, notamment dans la période Zemo-Renolo, incarnait un peu la, la dissidence mainstream, autrement dit, l'organisation d'une contre-voix, d'une contraposée, d'un contre-pouvoir, et que désormais, euh, ça n'était plus aussi euh, nécessaire. Bon. Il le détaille mieux, mon résumé est imparfait, partiel, ce que vous voulez. C'est simplement pour vous dire que j'ai une thèse, euh, je ne suis pas monocausale Je ne pense pas que ma causalité, celle que je vais vous exprimer, soit meilleure ou plus, plus, plus forte que la sienne. Euh, simplement, euh, je pense que les deux sont complémentaires et que celle-ci fera écho à euh, ma conférence de l'année dernière, euh, ceux qui l'ont vue. C'est le moment d'en avoir un exemple pratique. Et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le moment de l'avoir, parce que c'était vraiment, à mon avis, ce que j'ai fait de mieux l'an dernier. Euh, dans, le dans le contenu gratuit, bien entendu. En parlant de contenu gratuit, pour ceux qui voudraient passer du côté du sérieux, du côté des contenus payants, dimanche, mi dimanche 31 mai à minuit s'arrêtent les offres sur le site, les offres anniversaires avec les coupons Christophe, les deux coupons. 14 ans et 2020 sont l'occasion d'obtenir des remises de nono, plus 14, plus 14. 14. C'est la dernière opportunité de l'année de bénéficier de remises pouvant aller jusqu'à 35, 40, voire 45% sur l'ensemble de mon œuvre. La prochaine fois, ça sera peut-être à Noël. Et Noël, c'est loin. Puis Noël, si ça se trouve avec le confinement, ils vont nous le supprimer. Donc, euh, profitez-en. Dimanche soir, à minuit. Ruquier, plus à la télé, est-ce un épiphénomène Je ne pense pas. Est-ce une volonté politique Peut-être partiellement, mais je ne pense pas seulement. Qu'est-ce qu'un animateur télé Tu as 39 ans, tu nous l'as dit la dernière fois, donc nous, avons le, nous sommes co-générationnels, co, co comme on dira en italien, donc nous avons grandi avec la même télé. quétait ce qu'un animateur télé avant je te cite des noms au hasard, hein. Jacques Chancel, Michel Pollack, Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jean-Henri Dernalier, Pascal Sevran, Patrick Sébastien, Dorothée, Eddy Mitchell. Je te cite les noms qui, spontanément, me sont venus à, en tête quand je pensais à la télévision euh, des années euh, que je regardais dans les années 80, étant enfant. À quoi ces noms te, te, te font penser quest ce que ça t'évoque spontanément quand je te dis ces noms C'était des grands présentateurs, enfin pas tous. Pas Pourquoi tous. grands bah, parce qu'à l'époque, euh, ils avaient un, une, une façon de faire différente. Pourquoi de Oui, pourquoi ils avaient, Par rapport à leur. Euh, je sais pas leur, euh, pas leur honnêteté, mais leur, euh, ils avaient quelque chose de plus oh. vrai. Je ne sais pas si ils étaient mais. Non, mais ils avaient quelque chose de plus vrai dans leur façon de faire, dans leur présentation. Je, je sais pas, c'est un ressenti juste. Mm -hmm. bah, quand on pense derrière le ressenti, on se rend compte qu'un animateur de télé, bah, avant, il avait un boulot. Et que c'était souvent un artiste. C'était un artiste ou plus précisément, un professionnel du monde de l'art. Parce qu'aujourd'hui, définition actuelle d'artiste, c'est quelqu'un qui ne produit rien ou quasiment rien, mais qui affecte les codes de la vie d'artiste. C'est comme mon ex, hein. je suis une artiste parce que je vis comme une artiste, mais en fait, je ne produis rien et ce que je produis, je ne le vends pas. Non, c'était des professionnels du monde de l'art. Et si vous en doutiez, on va prendre chacun des noms que j'ai évoqués, et on va via Wikipédia. Wikipédia, ce n'est pas un média dissident ou particulièrement discordant, simplement se demander qu'est-ce que ces gens ont produit Jacques Chancel, 21 essais, 9 carnets d'entretien, notamment avec Monterland, 3 albums illustrés et une anthologie des 365 plus belles pages de la littérature française. Michel Pollack, 16 romans, 5 films, 3 préfaces, 2 post -faces. Philippe Bouvard, qui est un petit peu le, le Laurent Ruquier de la, de la génération euh, précédente. Hein. Ils, ont, euh, ils ont quoi Ils ont 20 25, 30 ans d'écart. Laurent Ruquier approche des 60 Philippe Boulevard doit avoir dépassé les 80 facilement. Ils n'ont qu'une génération d'écart, ils n'en ont pas trois. Hein. Philippe Bouvard, c'est 41 romans. 41 romans, une pièce de théâtre. Il hein, faut le savoir, tout ça est vérifiable, hein. c'est sur Wikipédia. Hein. Jacques Martin, on a l'image de l'école des fans, enfin, toi et moi, on l'a. Hein. Euh, Jacques Martin, c'est un chanteur, et c'est 40 disques. Sans un ami et sans autre secret Qu'un peu de larmes jean et c'est 27 romans, 9 préfaces, une pièce de théâtre Pascal, Pascal, Se alors là tu es obligé de nous mettre des extraits de Pascal Sevran Parce que les plus jeunes ne le connaissent pas Il faut que ce soit très sexuel cette émission, très sexuel Trop fort, trop fort, trop fort, fort. l'orchestre, trop fort, je ne peux plus parler C'est pas, bon, pas le bon côté, c'est pas le bon côté, c'est pas le bon côté Qu'est-ce que je fais Les jours de pluie qu'on a choisi, c'est joli, aussi, oh, mais il ne faut jamais pleurer sous un ciel de mer. À part d'être le, le, le, le, le pastiche de l'homosexuel des, des années 80, c'était quatre romans, 10 essais, recueil et dictionnaire, trois récits et biographies. Patrick Sébastien, qu'on qu aime ou pas et qu'on trouve ça populaire ou pas, c'est quand même 19 albums et qui se sont vendus. Dorothée, hein, on a tous grandi euh, biberonné au club Dorothée, on a tous attendu impatiemment hein, le, le mercredi matin et le samedi matin, bah, Dorothée était chanteuse, comme tous les membres de son équipe, ils étaient tous chanteurs, tous musiciens, tous compositeurs, ils avaient tous eu une carrière à côté, ils savaient tous que dans les musclés, ils jouaient de la merde, ils avaient tous, d'ailleurs c'est une récurrence parmi les animateurs, c'était des artistes qui n'ont jamais pa passé le plafond de verre, et qui entre une carrière d'artiste, on va dire, fidèle, à leur fibre mais en demi-teinte et une carrière télévisée moins fidèle à leur fibre mais par contre spectaculaire ont choisi la carrière télévisée mais c'était tous des artistes on a tous en mémoire c'était un petit peu tard on allait se coucher mais on entendait on entendait le générique de la dernière séance avec eddie mitchell de la dernière séance, bonsoir. Bon, ben, dit Mitchell, je suis désolé, c'est pas Johnny, mais enfin, c'est quand même mieux que Dick Rivers, quoi. C'est quand même un artiste de notoriété, certes nationale, mais euh, solide. Euh, il a rempli Bercy, il a rempli peut-être pas le Stade de France, mais enfin, euh, voilà. Autre point commun à tous ces gens, euh, l'invité était en retrait. Hein. Un, il attendait pour rentrer, jusqu'à Michel Drucker, ça a été vrai. On faisait attendre la, euh, Drucker, Ardisson... Euh, Ruquier encore un petit peu, on faisait attendre l'invité et puis on, on filmait son entrée et euh, donc l'invité, un, attendait pour rentrer, deux, attendait qu'on lui distribue la parole, l'exemple archétypal étant l'école des fans où l'invité était carrément sur un strapontin au fond à droite et Jacques Martin, le présentateur, accaparait tout l'espace au centre de la scène. L'invité venait donc être, symboliquement, le public d'une émission dans laquelle il était convié à faire quelques apparitions au début et à la fin, mais l'invité était le public du, de l'animateur qui profitait de son émission pour se mettre en scène et se produire. Jacques Martin chantait, Pascal Sevran chantait, Dorothée chantait. Il générait une audience par la diffusion de dessins animés ou d'une émission qui, qui marchait, et il profitait de cette audience pour, entre deux artistes, se faire entendre. Car en réalité, s'ils avaient, avaient suivi leur carrière d'artiste pure, leurs leur fibres pures, ils auraient chanté devant, devant, devant 200 personnes et là ils avaient 2 millions. Tu vois, c'était ça la stratégie de l'animateur. Un animateur était donc un passeur de parole et il travaillait en tandem avec un passeur d'image qu'on appelait le réalisateur et à l'époque, souviens-toi, l'animateur citait en permanence et dialoguait à l'image avec son réalisateur. Derrière l'écran, la, la, la, la, la, la vitre sans teint, enfin derrière la fenêtre, à laquelle, auquel il s'adressait à l'antenne. Le réalisateur du club Dorothée, c'était... Justement, j'essaie de me le rappeler, mais... Pat Le Gain. Pat Le Gain. Pat Le Gain. Le réalisateur de Taratata, c'était Pulicino, Gérard Pulicino. Et tous ces noms vous sont familiers, si vous êtes de notre génération, parce qu'on entendait le dialogue entre l'animateur et le réalisateur. Et on avait même parfois, je me rappelle de Taratata, des vues de l'émission par l'écran du réalisateur et euh, il y avait des, des innovations technologiques. Je me rappelle un jour de Chino qui expliquait qu'il filmait Taratata avec un, un clavier de, de, de synthé. C'est rare le mec dont je vous ai parlé qui, sait, qui a le mec qui, un sert un qui sert à rien. Et qu'en fait chaque caméra était sur une touche et donc le, le côté très rythmé et novateur de Taratata au début, c'était qu'en fait c'était pas euh, caméra 2, caméra 3, c'était lui qui suivait la musique au, au clavier. Et comme chaque, chaque, chaque note était une touche, c'est pour ça qu'il arrivait comme ça à, à donner ce, ce, ce rythme, euh, cette, cette scansion visuelle. Bon. Puis arriva la génération Gildas Ruki-Hardisson, c'est-à-dire non plus des artistes, mais des journalistes. Donc on avait, donc as, en haut de l'échelle, tu as l'artiste qui a réussi, donc qui remplit Sade de France. En dessous, tu as l'artiste qui n'a pas réussi, mais qui génère une audience... Par le truchement d'une émission et qui arrive quand même à se produire devant des gens mais qui ne sont pas venus le voir. Donc tu sens déjà que c'est une demi-déchéance. Quand Jacques Martin chantait devant 2 euh, millions de personnes, il savait très bien qu'en fait, seul, il n'aurait pas ces deux millions. Il a ces 2 millions parce qu'il anime une émission et que ces gens ne venaient pas l'écouter chanter. Mais bon, quand même. Et en dessous, tu as journaliste. Le journaliste étant, comme disait Bernard Tapie dans Homme, Femme, Mode d'Emploi, j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Puis, tu as la génération de Decaune, Arthur, Ruquier, c'est-à-dire non plus des artistes, non plus des journalistes, mais des comiques. Puis désormais, tu as des émissions qui ont vocation à être immédiatement éditées à la découpe et remontées, c'est-à-dire réuploadées par les téléspectateurs eux-mêmes. Hein, Aujourd'hui, l'écho d'une émission, c'est pas tellement fondamentalement ce qui se passe à l'antenne, c'est quels extraits vont être ré-uploadés, c'est-à-dire que le réalisateur, le Pat Le Guel, le Gérard Pulicino, c'est nous, nous qui privilégions les extraits, qu'on appelle les, les clashs généralement, et qui les, ré, qui les remontons sur les, les, les, les réseaux sociaux. Sans parler des émissions et autres podcasts, tournés directement depuis le logement des spectateurs avec un budget proche de zéro phénomène accentué pendant le confinement, je ne sais pas à quelle thématique tu t'intéresses hors de notre travail. Moi, je suis la Formule 1, je suis le basket, je suis de... Tous, tous, tous, tous, les, tous les channels, toutes les, toutes les plateformes se sont filmés à la webcam, sur Skype, sur Zoom. Donc tout le monde a, a, a exemplifié, a touché du doigt le fait qu'il était parfaitement possible de, de se produire et de se montrer et d'être suivi maintenant avec un coût nul et euh, le, le, le synthé avec 18 caméras professionnelles euh, à 1 million d'euros chacune euh, sur des rails, etc. Euh, tout ça est en train d'être rangé dans le musée euh, poussiéreux de nos, de nos archives. Que vous évoque cette trajectoire Artiste, artiste raté, journaliste, comique, podcasteur à la maison. Cette trajectoire doit vous évoquer un contenu à moi, une conférence que j'ai donnée l'année dernière, le jour de mon anniversaire, le 7 avril 2019. Christophe, ça ne te dit rien, tu ne nous suivais pas à l'époque. Quelques indices pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu. Que vous évoque une invention technologique permettant à un large groupe aligné essentiellement sur le modèle culturel impérialiste d'accéder à des gestes autrefois réservés à une élite. Le tout pour bien moins cher via un langage moderne tendanciellement plus simple. Qu'est-ce que ça vous évoque Que vous évoque le fait qu'une population trouve une porte lui permettant d'envahir, sans tabou ni déférence par rapport à celles qui l'ont précédé, d'envahir un territoire auquel elle n'avait jamais eu accès, transformant immédiatement ce territoire en salle de spectacle. Spectacle qu'elle décide non de regarder passivement, assise au dernier rang, mais de changer pour regarder le film qui lui plaît. Si on s'éloigne un instant des plateaux télé, et qu'on regarde l'évolution, par exemple, des sports d'équipe, sur les dernières décennies, à commencer par le premier d'entre eux qui était le foot, vous vous souvenez que la plupart des équipes nationales, France incluse, se sont toutes retrouvées un jour ou l'autre à choisir, à, à devant un dilemme, consistant à choisir entre confier les clés de la maison à un joueur providentiel, nous ça a été le dilemme Cantona, le dilemme Papin, le dilemme Platini, ou faire confiance à la répartition du talent entre les joueurs. Autrement dit, répartir l'intensité du spectacle. Avènement d'un jeu rapide qui prit le nom de football total. Quand la régression d'une capacité, d'un talent individuel, engendre une multiplication des possibilités. Pourquoi Parce que le génie individuel est souvent lent, alors qu'il est toujours plus lent que le jeu total. Le, le, quand le ballon circule et que les joueurs ne circulent pas, un, un ballon qui circule de, de, de, à une touche de balle va bah, toujours plus vite qu'un mec qui court. Même très vite. Un joueur moderne fait circuler la balle, le joueur providentiel d'avant faisait disparaître la balle. Si euh, vous ne croyez pas que c'est une question de rythme, vous écoutez la, une émission qu'a qu animé Ruquier et a animé son prédécesseur Bouvard, vous écoutez les grosses têtes de Bouvard et les, les grosses têtes de Ruquier, vous allez comprendre. Hein euh, avant, c'était une succession de monologues avec des transitions de Bouvard en mode tunnel où le mec racontait ses propres vannes, un peu comme Sevran chantait ses propres chansons. Et tout ça était évidemment très, très, très, très lent. Donc, la trajectoire, vous l'avez reconnu, c'est la trajectoire des barbares. CF, ma conférence, du même nom. La théorie des barbares, c'est quoi C'est qu'une révolution technologique survient, en l'occurrence la webcam et la connexion au débit, qui ont désacralisé la... Euh, la télé euh, réelle, la réalisation TV, la beauté de la réalisation TV dans l'inconscient populaire, rendant chacun potentiellement metteur en scène de son propre divertissement, sans des intermédiaires qui ralentissent le jeu et vous imposent des dribbles que vous n'avez pas sollicités. Si, donc, par analogie, la séquence à laquelle nous assistons en télé, avec la disparition de tous les dinosaures, emboîte le pas de toutes les autres mutations barbares, CF conférence du même nom et surtout CF livre du même nom, hein, je n'ai rien inventé, alors nous pouvons prendre le risque de penser que le fonctionnement qui sous-tend la mutation est similaire, à savoir que ce que nous reconnaissons je laisse le temps de, aux gens de raccrocher parce que là je sens qu'il y a un petit lag, ce que nous reconnaissons unanimement aujourd'hui comme des émissions de qualité, Pollack, Chancel, Pivot, Ederne, était à l'époque l'expression des besoins des gens qui regardaient. C'était l'expression des besoins de la communauté restreinte à laquelle ces émissions s'adressaient. D'abord, le parc en téléviseur était beaucoup plus restreint. On rappelle que jusqu'à 1966 ou 1967, moins d'un Français sur deux avait la télé. C'était l'expression des besoins euh, de la communauté restreinte à laquelle il s'adressait. Et, et, et surtout, qui regardait la télévision en deuxième partie de soirée à cette époque-là Qui regardait ces émissions C'était des gens qui allaient chez le libraire, qui lisaient les pages culturelles des journaux, qui avaient une bibliothèque dans le salon, c'était des bourgeois. Ces émissions, c'était le miroir des habitudes quotidiennes des téléspectateurs de l'époque. Et ça, c'est un des grands concepts méga puissants du livre, c'est que les médias n'ont jamais privilégié, soi-disant, la qualité sur aujourd'hui, ce qu'il ferait, qui serait de privilégier l'audience, la taille, l'argent, le marché. La qualité, c'est le marché lui-même à une époque donnée. Ce qu'on a, la, la, la perception de qualité que tu as évoquée au début en disant ah euh, ils étaient mieux, ils étaient plus classe, ils étaient plus, c'était le reflet, c'était le miroir de la densité, de l'épaisseur culturelle des gens qui regardaient. Les émissions qu'on produit, les produits qu'une qu qu industrie fabrique, ont toujours à un moment donné pour vocation de recouvrir le plus grand marché possible. Il n'y a aucune exception. Aucune industrie ne dit nous « allons, nous allons réserver notre produit à des happy Ou Quand elle le dit, c'est une stratégie marketing, mais dans la réalité, on veut toujours atteindre la logique de l'extension maximale. Ce qui explique les nouvelles émissions d'aujourd'hui. Les présentateurs stars d'aujourd'hui sont le reflet du QI et de l'épaisseur culturelle des gens qui regardent. Comme à l'époque. Ce livre, bah écoutez, je vous l'ai déjà dit 50 fois, c'est pour moi, et j'attends qu'on me contredise, c'est l'essai le plus puissant écrit au 21e siècle. On n'est qu'en 2020, donc on n'a fait que 20% du 21e siècle. Entre 2000 et 2020, de plus pertinent, de plus cinglant, de plus clair, de plus limpide, et de plus créatif et génial, il n'y a pas mieux que les barbares, j'attends qu'on me contredise, j'ai fait mon travail pour le mettre en, en lumière en France, ça a pris relativement, mais je trouve qu'encore une fois, il n'a pas eu l'écho qu'il mérite. Ce n'est pas le politique, c'est là que je suis en désaccord, un désaccord gentil, hein. je cherche pas, à... encore une fois, tout est pluricausal, rien n'a une seule cause, donc l'analyse, Hein, la priorité des causes de Pierre-Yves euh, lui, lui correspond. Pour lui, c'est toujours le, tout se subordonne au politique, tout est toujours un fait, un, un fait politique. Un petit peu comme Zemmour d'ailleurs, hein, la politique prime. Je pense que dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le politique qui a rendu Ruquier caduc. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Ruquier qui est caduc. Pour moi, c'est tout le système de grand-messe du samedi soir. Il n'y aura plus de grand-messe du samedi soir. On verra si je me trompe. Vous pas à me le, à, à, je, sais, je sais que vous <rire> n'hésiterez pas à me le dire. C'est le public lui-même qui a rendu ces émissions caduques. Culture, entendement, syntaxe, mode de consommation de l'émission. Euh, moi, j'ai été surpris, moi, qui n'ai pas la télévision, enfin, j'ai une télévision, euh, bon, comme tu vois, euh, qui ne reçoit pas Netflix et qui est un tube cathodique euh, qui me permet de regarder un DVD tout, tout, tout, tous les six mois. J'ai été surpris en me rendant l'été dernier chez des amis qui, eux, sont, sont, sont très télévision, ont Netflix et compagnie de voir que désormais, les gens la consomment, ils ont l'émission, ils sont en même temps sur leur smartphone, et ils ont parfois une tablette. Donc en fait, tout le monde dans la pièce, on était quatre, on était... Bon, moi j'avais que la télé, deux avaient la télé et leur smartphone, et une qui bossait en même temps avait la télé, son smartphone et une tablette. Donc c'est ça que j'appelle le mode de consommation. Le public actuel, Christophe, le public actuel... Euh, sur les cinq ans écoulés, il a acheté certainement plus de smartphones que de livres. Le public actuel, il ne regarde pas la télé à la télé ou de moins en moins, il regarde la télé sur Internet, tout en tweetant, tout en postant des stories. Le public euh, actuel, pour lui, l'émission, ce n'est pas tellement euh, la notion de grand-messe, c'est de communion et d'unanimisme, parce que tout le monde la regarderait en même temps, euh, depuis chez soi, comme le disait l'ancien slogan de, de TF1, il y a quoi, encore une quinzaine d'années, où il, il montrait comme ça les Français dans leur diversité, tout, tous devant le poste. Euh, désormais, l'émission, on la consomme à la, en replay, à des heures différentes, ça n'a plus, euh, plus aucune importance On la stream. Et l'émission, encore une fois, ça n'est que l'écho que s'en font les réseaux une fois qu'on l'a découpé et ré-uploadé. Euh, euh, à la découpe, comme on dit chez le boucher, euh, est-ce que je vous mets tout ou est-ce que je vous le, vous voulez que je vous le découpe Allez-y, allez coupez-le-moi, ça sera plus simple à cuire. Donc à bientôt 60 ans, Laurent Ruquier, il incarnait probablement... Oui, il a bientôt 60 ans en fait. Euh, incarné probablement le dernier animateur producteur élevé au grain des médias traditionnels. C'est un ex France Inter, c'est un ex Europein, maintenant c'est un RTL France 2. Il ne disparaît pas tellement, selon moi, désolé Pierre-Yves, euh, comme le représentant d'un contre-pouvoir ou d'une pseudo-dissidence qu'il n'a jamais été, loin de là. Il disparaît parce qu'en dépit de toutes ses allégeances aux minorités en marche, il incarne un monde qui n'existe plus. Et cet anachronisme était masqué par son talent à s'entourer de chroniqueurs suffisamment charismatiques pour que, isolément, leurs prestations fassent oublier que le cadre, la mécanique dans laquelle elle s'insère est datée et ringarde. Hein Zemmour et Nolo ont fait oublier que le concept « t'on n'est pas couché » était ringard dès la naissance. Mais un petit peu comme comme expliquait Aimé Jacquet en 1998 pour justifier la, la, la non-sélection de Cantona, il disait « En France, vous ne voyez que des montages de ses meilleurs passes et de ses meilleures actions. » Mais il disait « Sur le match entier, il est lent. Dans l'intégralité du match, il fait disparaître la balle. Il est lent et je prends le pari de créer une autre forme de jeu. Et on a été champion du monde comme ça. Le talent de Ruquier a s'entourer de chroniqueurs. Donc euh, en, en radio, c'était des gens comme, comme Bénichou. Euh, Pierrot, le roi du tango, le, le rossignol d'Oran. Enfin, 2020 aura vraiment été euh, tragique pour les, les gens euh, de l'ancien monde, du monde d'avant justement. Bénichou, Cochet, des, des gens comme ça. Et, et, et en fait, voilà, Ruquier tenait parce que son émission était disséquée par les internautes, qui en remontaient les seuls passages intéressants sur une durée de 2h, 2h30, qui en termes de tournage était plutôt 3h30, 4h. On a plein de témoignages qui disent que c'était épouvantable, on, est, on, on sortait déshydraté, etc. Et euh, encore une fois, pour arriver à monter ces extraits secs de clash de quelques minutes, c'est beaucoup moins coûteux de faire un tout à l'info de ces news avec Corinne Kelly, et, euh, etc., que d'inviter des gens, de les nourrir et de les loger, euh, de, et de les faire tenir quatre heures en, en tournage, comme avant. Donc, euh, c'est aussi une question de coût, de mécanique et, et de logistique. Le public ne valorise plus ces critères-là. D'ailleurs, ça a été le, le, le, le champ du signe d'Ardisson, c'était de lui dire « vos émissions sont trop chères ». Et il a, il a fait une réponse de boomer, il a dit « oui, mais on est bien éclairé ». Et toi qui est, qui est photographe, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'un bel éclairage, c'est très cher. Ouais. Euh, moi, j'étais euh, ami à l'époque avec l'assistant le, le, réel de, de, de, de Drucker, de, de Pulicino, euh, qui s'appelait Miguel. Je ne sais pas où il est passé, c'était il y a 20 ans. Et donc, j'ai assisté à plein de tournages d'émissions de télé j'étais inactif, j'étais au Chomdu, c'était avant de rentrer dans le, dans le monde du travail, je m'étais donné un an pour glander, et donc j'ai assisté à, à plein de concerts d'émissions de télé, un petit peu comme son petit protégé dans ses basques, et il me montrait la technique, et, et, et il savait discerner à l'œil sur une émission, par exemple, que quand, tiens, un truc que, que tu vas comprendre de photographe, il me disait, bah, tu vois, cet éclairage-là, cet éclairage-là, éclairage il y a un facteur coût de x5, x10. Et je lui dis, mais c'est quoi la différence Il déclare pareil, il me dit, non, là, le public du fond est sombre, et là, le public du fond est éclairé. Quand tu vois un concert où tu arrives à distinguer les visages des gens au fond, l'éclairage vaut dix fois le prix. Et, et, et donc, euh, encore une fois, les barbares, c'est-à-dire le nouveau public, n'a pas de considération pour l'éclairage. On le voit avec les, les podcasts Internet. n'a pas de considération pour le cadrage. N'a n'a aucune, aucun, aucune déférence pour les techniciens qui l'ont précédé et produisent quelque chose qui est beaucoup plus rentable en matière de clash par minute, ou de, on va dire de clash par heure, et qui est pensé à la découpe. Hein euh, encore une fois, le succès d'antenne de... Comment s'appelle l'émission de Zemmour sur CNews, là tout, tout, tout, tout à l'info, tout pour l'info, tout à l'écran Bref, enfin, le, le Zemmour du soir, là, ne vit pas sur CNews. L'audience qu'il génère sur CNews est certes symboliquement intéressante, mais c'est une émission qui est immédiatement découpée le, le débat, le clash, le machin, l'argument, la punchline qui est remontée. L'animatrice ne, ne, ne, ne performe rien, elle passe, elle délègue, elle distribue la parole qu'elle ne s'accapare absolument jamais et le nouveau talent, c'est ça. Encore une fois, c'est le jeu total, la balle qui passe comparée à, en remontant de génération en génération donc d'animateurs, distributeurs de balles à animateur comique, puis à animateur journaliste, puis à animateur artiste, vous verrez que c'est une diminution du temps de parole, de la place à l'écran et de la place à l'antenne de l'animateur qui désormais doit en une phrase ou deux maximum faire circuler le, le, le, le ballon. Voilà. Donc la fin de la fin de Ruquier, c'est pas la fin de Laurent Ruquier, c'est la fin de la cérémonie et de la grand messe du samedi et c'est le changement d'un monde, c'est le changement d'un public, voilà. Euh, ben bah écoutez, de temps en temps, comme ça, je ferai une vidéo-réponse aux analyses d'autres personnes que j'aime bien, partager la leur, euh euh, voilà, tweetez, euh, amusez-vous sur Twitter en ce moment, j'y suis euh, très, très, très actif. Donc, à voir et à revoir, absolument, je vous l'ai dit, euh, c'est la paire de lunettes euh, qui vous permettra non seulement de comprendre mes allusions, mais également le monde. À gauche de l'écran, je suis en train de vous lier la vidéo sur les... Ma eh conférence sur les barbares, ça dure une heure et c'est absolument indispensable. Allez-y maintenant si ça n'était pas encore fait et, ou si vous vous êtes sorti de l'esprit. Retournez-y, c'est un ordre. Maintenant, là, là, à gauche, à gauche de l'écran. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard.